Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des blinis d'igname garnis d'une salade de crevettes. Si vous ne savez pas ce que c'est que ligname je vous recommande de visionner ma vidéo sur les croquettes d'ignam à la mozzarella. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Alors comme ingrédients, il nous faut de l'ignam bien sûr, de la farine, un blanc d'œuf, un œuf, de la levure chimique, du lait. Et du sel. Pour la garniture des crevettes roses décortiquées et cuites, de la crème fraîche, du poivron ciselé, des cornichons et de la nette. Nous épluchons tout d'abord l'igname puis nous la coupons en petits morceaux que nous faisons cuire 30 minutes dans de l'eau salée à feu moyen. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de la salade nous mélangeons les crevettes avec la crème fraîche et le poivron ciselé. Quant aux cornichons, nous les taillons en tout petit dés que nous incorporons également. Et voilà, la salade est prête. Entre temps, les morceaux d'igname sont cuits. Après les avoir égouttés, nous les écrasons pour obtenir une purée. Ensuite, nous ajoutons la farine et le lait que nous introduisons lentement. Nous battons alors la pâte au fouet électrique pour contourner les grumeaux. Après cela, l'œuf et la levure chimique entrent dans la préparation. Et nous battons encore une fois... Le tout pour avoir une texture homogène. Maintenant nous laissons l'appareil à blinis reposer 30 minutes. Ensuite le blanc d'œuf est battu en neige et incorporé délicatement. Nous salons notre pâte et allons maintenant la faire cuire. Pour cela, nous versons dans une poêle quelques gouttes d'huile végétale. Dès que celle-ci est bien chaude, nous prélevons 2 cuillerées. À soupe de pâte pour chaque crêpe nous formons les bénises à l'aide du dos de la cuillère nous les faisons cuire deux minutes à feu moyen puis nous les retournons et attendons deux minutes supplémentaires jusqu'à ce que L'autre côté soit également bien doré. Nos blinis sont prêts, nous les garnissons de la salade de crevettes préalablement réalisée et les décorons avec des brins d'aneth. Ce plat peut être servi comme apéritif et vous pouvez parfaitement remplacer l'igname par des patates douces. Je vous souhaite un bon appétit Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. À bientôt pour de nouvelles recettes